Eh bien bonjour, je suis Mathieu Faure, de ne pas toucher le micro, de la Dulacte, et je vous propose qu'on parle d'accessibilité du web et plus précisément on va parler de réglementation et puis euh, d'outillage, d'outillage au sens ressources, toujours dans, dans le monde du logiciel libre. Je vous propose de, de commencer par une mise en situation, euh, je ne vais pas vous faire une définition universitaire de, de l'accessibilité, le mieux c'est de rentrer directement dedans. Ce que je vais vous présenter, ça va être une, une simulation une simulation sur un site web réel euh, et ce qu'on fait en formation quand on a un petit peu plus de temps que, que là, on va se poser tout un tas de questions, je vais vous en présenter quelques-unes. Et juste avant, une petite précaution oratoire, euh, le site web et les sites web que je vais montrer ne sont là que pour illustrer une problématique. En aucun cas il s'agit de critiquer euh, la marque, les marques, les gens qui sont derrière, ce n'est absolument pas mon propos. Ce qui m'intéresse c'est d'illustrer une problématique. Euh, rentrons... De, dans la simulation, ce que vous voyez là, c'est un site web, un site web réel qui existe, tel qu'il pourrait être consulté par une personne en situation de handicap. Je ne rentre pas dans le détail de quel handicap, ce n'est pas important. Euh, mais L'idée, c'est de mettre en évidence le fait que quand l'accessibilité n'est pas mise en œuvre, ben voilà le genre de choses face auxquelles on se trouve. Et là, ben forcément, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, quand on est en formation, une des questions qu'on pose typiquement, c'est euh, aux, aux stagiaires, est-ce que vous arriveriez à définir quel est ce site La réponse est évidemment non. Il n'y a pas assez d'informations pour y arriver. Donc on va essayer de tirer la ficelle et de se dire, mais c'est quoi ce truc euh, Donc on dit, alors on n'arrive pas à dire qui c'est, en tout cas c'est très difficile. Alors de quel type de site il s'agit C'est un site de news, je ne sais pas, c'est un site de réseau social, c'est pas l'air d'être un site de météo, donc on cherche à comprendre. Alors là, les, les gens vous disent, bah c'est écrit en anglais, puis il y a une liste de pays. Ok, très bien, voilà, c'est peut-être un site international, le fait qu'il y ait une liste des pays, et peut-être qu'on peut passer d'un site à l'autre, euh, d'un site d'un pays à, à un autre. Et puis on voit là écrit euh, « Read the news », donc euh, lire la suite de l'actu, on se dit « Ah, il y a de la news, il y a de l'information, qu'est-ce qu'il en est ?» Bon, manifestement, il y a de l'info. De quoi on parle 500 pique-niques. Euh, party reports, voilà, quand on comprend un peu l'anglais, alors 500 pique-niques, ben, on ne comprend pas ce que c'est. Euh, party reports, donc un, un rapport sur la fête, mais de quoi il parle euh, Bref, on passe un petit moment à se dire, mais là, il y a beau y avoir du texte, on ne comprend pas ce que c'est. Et puis, on prend un petit peu de recul et on regarde et on se dit, la petite question, c'est, en termes d'occupation globale, quelle est la partie utilisée, la proportion du, de la page utilisée par le texte sur la totalité du site Et là, on se rend compte que, globalement, on a les 7, huitièmes qui sont vides. Tout ce qu'il y a ici, là, il n'y a rien. Et puis là, on a un huitième de l'écran où il y a du texte. Et là, il ne faut pas longtemps pour se dire, à l'évidence, il nous manque quelque chose. Ce n'est pas juste de la décoration, ce n'était pas fait comme ça. Euh, la couleur un peu marron, elle est peut-être sexy, sympa, mais, mais clairement, il nous manque quelque chose. Et donc, on avance là-dessus. Et puis, à un moment, on se dit, bon, c'est clair, il nous manque quelque chose. On a bien compris, la démonstration elle est là, l'accessibilité n'a pas été mise en place. Et donc, la suite, c'est de voir le site tel qu'il est réellement. Voilà, le, voilà la chose. Une fois de plus, je précise qu'il ne s'agit que d'illustrer une problématique, certainement pas de, de, de dire du mal d'une marque X ou Y. Entre temps, le site a été refait. Euh, donc là, ce qui est intéressant, c'est de s'amuser à faire un petit coup de avant-après et d'observer quelles sont les différences. Alors, à l'évidence, il nous manque le logo qui va nous permettre d'identifier le site. Il nous manque, vous vous souvenez, toute cette partie-là, -là, c'était complètement vide. Il nous manque la barre de navigation qui va nous permettre de rentrer dans chacune des rubriques de site. Et puis, si on continue à regarder un peu. Si on regarde en haut à droite, euh, bah vous voyez qu'en haut à droite on a ces liens là qui nous permettent en fait d'accéder à des choses aussi bêtes mais aussi utiles que euh, un formulaire de recherche, le plan du site, les mentions légales, ce qu'il en est. Et puis dans les petites euh, dans les petites choses sur, sur cette zone ici, regardez bien au-dessus de la liste euh, la liste des pays. Là on a une espèce de titre là Choose a country. Donc euh, bien évidemment on se doute bien qu'on qu va euh, qu'on va choisir un, un pays. Maintenant regardez en dessous de la liste de pays. Vous voyez, on a le petit bouton « go ». Si je n'ai pas ce bouton, je ne peux pas valider mon choix de pays. Donc, on voit qu'il nous manque d'une part de l'information pour comprendre et d'autre part des actions pour faire. Et là, là, on est exactement dans la situation typique où bah, on est dans une situation d'inaccessibilité. Donc, on va le voir euh, dans un instant, mais on va commencer à initier cette idée de ce qu'est l'accessibilité. Ça va être le fait de faire en sorte que ça fonctionne pour tout le monde. Je vous donne un deuxième exemple qui est intéressant et puis, alors, qui rend particulièrement bien sur le, sur le projecteur. Là, c'est est, est les boutons roses qui vont nous intéresser. Là, on est sur un site qui vend des thèmes, des, euh, des gabarits, des modèles pour des... Euh, pour des sites web et puis celui ci payant celui là est gratuit mais peu importe et là ce qu'on observe c'est de se dire bon alors il y a des boutons euh, et là on se dit bon, ok c'est écrit en blanc sur fond rose mais le blanc sur fond rose là j'ai quand même un peu du mal à lire le texte là j'arrive pas à le voir. il y a une problématique de contraste c'est pas pas évident puis on se dit ah ouais mais là aussi là c'est écrit en, en gris là c'est pas très clair gris sur fond gris euh, oui oui, effectivement donc on, on garde ça plutôt pour plus tard on peut on améliorer le contraste et puis après on continue puis on se dit tiens regardons ça et là ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu du tout. C'est qu'en fait, en bas, il y a une liste, 1, 2, 3, 4, 5, 719, etc. Ça, c'est les pages sur lesquelles, c'est toute la pagination sur lesquelles je vais pouvoir trouver les fameux thèmes. Et je vous remets pour vous montrer qu'avant, elle existait bien, mais juste, il y avait un tel problème de contraste qu'on ne l'avait même pas vu. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière un autre aspect de l'accessibilité sur le fait de dire... Bah, il y a peut-être un problème de contraste là, c'est indéniable, mais alors il y en a un ici, il est énorme. La preuve, on ne l'avait même pas vue. Voilà l'idée. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en lumière quelques problématiques d'accessibilité. Tout ça dans le but d'arriver à ce qu'on va poser comme une définition, le principe de l'accessibilité du web, c'est de s'assurer que tout un chacun puisse accéder à l'information. Et dans tout un chacun, on va dire tout un chacun, y compris des personnes en situation de handicap. On va compléter en disant que, ça sert aussi et surtout à monsieur et madame tout le monde. Quelques mots brefs sur l'accessibilité, comment ça se met en œuvre Discipline transfert, ce qu'on entend par là, c'est que ça va toucher différentes personnes. Euh, L'idée c'est de dire que, on l'a vu sur les contrastes, bah, ça va toucher les designers, les gens qui font de la couleur, qui font du graphisme, les gens dont les, euh, les outils de travail seront les outils de dessin, le papier, crayon, gomme. Euh, les gens qui vont travailler aussi sur la structuration, euh, le rubricage, des contenus, du, euh, des, euh, des articles, des sites. On a trois interlocuteurs, on en a vu un, ça c'est le deuxième, les informaticiens, ceux qu'on va appeler les informaticiens, bah ce seront les développeurs, les développeurs qui seront autant les développeurs qu'on appelle front-end, ceux qui vont toucher au HTML, et puis les développeurs back-end, ceux qui vont toucher au langage, qui seront côté serveur, bref, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre auront un lien avec ce qui sera présenté par l'application. Par et enfin, le troisième interlocuteurs, et eh bien ce sera tous ceux qui alimentent le site ou alimentent l'application euh, avec du contenu et donc ça va être tous ceux qui produisent euh, de le, du contenu, donc des articles du journalistique. Je vous propose maintenant qu'on parle des bénéfices de l'accessibilité. L'idée c'est de dire que quand on se met dans une démarche de mise en œuvre de l'accessibilité, on va s'intéresser à quels vont être les gains autres que le simple fait d'avoir mis en œuvre l'accessibilité bien évidemment. Eh bien, le premier gain qu'on va avoir, ça va être celui de la visibilité, celui de ce que certains appellent la référencabilité. Dit autrement, le fait d'être très bien vu par les moteurs de recherche. Et quand on dit très bien, il y en a même qui disent c'est excellemment bien. En l'occurrence, quand vous mettez en œuvre l'accessibilité, vous allez avoir un très fort gain en matière de positionnement dans, dans les moteurs de recherche, quel que soit le moteur de recherche. Il y a des explications techniques. En deux mots, si vous êtes en capacité d'être vu par un outil technique utilisé par des utilisateurs en situation de handicap alors vous serez très très bien vu par les fameux crawlers des moteurs de recherche, tous ceux qui vont parcourir le web et qui récupèrent l'information. Deuxième avantage, l'ergonomie. L'intérêt de l'accessibilité, c'est que ça vous poser un certain nombre de lignes directrices, on va plutôt employer le terme en fait de lignes qui vont vous accompagner, les anglais disent des guidelines. L'idée c'est de vous éviter à chaque fois de euh, retomber dans des choses trap typiques qu'on qu pourrait rencontrer quand on fait un site web. En fait, l'idée, c'est de dire à problématique classique, solution classique. Et l'intérêt de l'accessibilité, c'est que ça rappelle toutes les solutions classiques sur comment est-ce que je fais un formulaire de contact. On sait tous faire un formulaire de ton contact, mais il y a plein de petits détails qu'on va tâcher de ne pas oublier, qui vont faire en sorte que, du point de vue d'utilisateur, bah juste, ça sera fluide, ça va bien marcher, ça va être efficace. Et là, je prends l'exemple du formulaire de contact, mais on pourrait prendre celui du formulaire de recherche, on pourrait prendre celui de la navigation, on pourrait prendre celui de j'ai un site avec énormément de contenu, je suis au troisième niveau de profondeur, comment est-ce que je gère ma barre de navigation Toutes ces problématiques-là qu'on a tous rencontrées à un moment ou à un autre, l'accessibilité va nous guider pour faire en sorte que ça fonctionne bien d'un point de vue de l'ergonomie. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, et là on rentre dans le, dans le gros de notre sujet, c'est la conformité juridique. Qu'est-ce qu'on entend par là ben C'est simplement le fait euh, d'être en conformité avec les textes réglementaires. Et là, je vous propose qu'on fasse un focus là-dessus. Donc la réglementation, qu'est-ce qu'il en est On situe le contexte, on est en France. Ben, en France, c'est simple, on a une loi qui s'appelle la loi numérique, connue aussi sous le nom de la loi Lemaire, portée par Axel Lemaire, qui est là cet après-midi d'ailleurs. Et pour être précis, c'est l'article 106 dont vous avez l'adresse sur l'égifrance France ici, que vous pourrez récupérer sur, le, sur les diaporamas, qui euh, demande à ce que tous les sites web publics soient, soient rendus accessibles. Pour donner un petit peu de profondeur euh, à ce texte, ce n'est pas le premier texte sur l'accessibilité, loin de là, celui-ci enrichit le texte qui datait de 2005. Il y avait d'autres textes par, avance, par avant, euh, et puis on verra aussi que ces textes-là, qui sont certes français, ne sont ni plus ni moins que l'application de directives européennes. En complément, on pourra dire que l'Europe n'est pas la seule à travailler sur l'accessibilité, c'est une tendance mondiale qu'on trouve en Amérique du Nord, et puis aussi en Asie-Pacifique. Qui est concerné par l'accessibilité que, que disent les textes de loi ils sont assez clairs. Ils disent, ben voilà, on a globalement ces quatre, ces quatre entités qui sont concernées. Alors, on va partir du plus gros pour aller vers le plus petit, euh, ou en tout cas les moins gros. Le plus gros, ben, c'est l'État, avec tout ce qui est administration centrale, les ministères, et ainsi de suite. Les deuxi le deuxième, ça sera les collectivités, tout ce qui est collectivités les territoriales, donc tout ce qu'on connaît tous. Donc, euh, on peut commencer à, à enlister les régions, les départements, les mairies, les communes, les EPCI, toutes, les, toutes les, les étapes intermédiaires, les structures intermédiaires que sont les communautés de communes, les agglos, les métropoles, j'en passe et les meilleurs. Et puis après, on va s'intéresser aux autres euh, types de structures qui sont peut-être moins évidents. Euh, on va penser à tout ce qui est établissement public et puis surtout, tous les organismes qui sont délégataires de mission de service public. Et ça, c'est intéressant parce que juridiquement, on sort de la simple collectivité. Euh, donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a des agences territoriales, des syndicats, des associations ou des gens comme les, ce qu'on appelle les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, les pompiers, dit autrement. Bref, tous ces gens-là, tous ces organismes auxquels on ne pense pas forcément, eh ben, on va leur proposer de, se mettre, de mettre en œuvre une démarche d'accessibilité. Troisième point sur le volet juridique. Une des nouveautés du texte 2016, c'est l'apparition de sanctions. Quand on parle de sanctions, tout de suite, c'est, à mon sens, important d'expliquer un petit peu ce qu'il en est, quel est l'esprit qui va avec, dans quel, dans quel état d'esprit tout cela est, est constitué. Si je refais un petit peu d'historique sur les différents textes d'accessibilité... Euh, la sanction, c'est quelque chose qui a besoin d'être accompagné pour pas qu'on ait l'impression de ne manier que le bâton et jamais la carotte. Euh, comme vous le voyez, écrit, sanction, 5 000 euros, on va voir de, on va voir de quoi il s'agit. Il y a des associations de personnes en situation de handicap qui disent euh, « La plaisanterie a assez duré, ça fait quand même 15 ans qu'on pousse pour qu'il y ait des euh, textes de loi qui soient mis en place. Nous, on a nos utilisateurs qui ne peuvent pas accéder. » mais littéralement qui ne peuvent pas accéder, souvenez-vous de notre première démonstration, euh, à une déclaration en ligne, à euh, la récupération de tel papier officiel, etc. D'un point de vue de l'égalité vis-à-vis des citoyens, c'est quand même pas normal dans une société moderne au XXIe siècle qu'une partie de la population n'accède pas à l'information. Donc ce que disent les, euh, les associations, c'est ça suffit, force est de constater que si on ne met pas de sanctions, ça ne marche pas, donc on met des sanctions, et voilà pourquoi est-ce il y a des sanctions qui sont arrivées. Une des autres questions qui se posent, c'est le montant des sanctions. Ben, 5 000 euros, ok, alors 5 000 euros, soit ça fait sourire, soit ça fait pas rire, selon, selon d'où on se place. On va dire tout de suite que le montant précis et l'organisation des sanctions n'est pas encore mise en place. Nous sommes dans l'attente d'un décret qui publiera toutes ces modalités-là. Ceci dit, dans les choses que je peux partager avec vous, de ce que j'entends dire de certaines associations, il y en a qui disent... Ouais, 5 000 euros par site, oui c'est bien, c'est une bonne idée, pourquoi pas, c'est symbolique, voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent, toujours sur le même discours, que la plaisanterie a assez duré, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on qu se bat là-dessus, euh, disent, pour que ce soit vraiment dissuasif, c'est ça qu'il faut faire, 5 000 euros par page. Et là forcément, là on ne raisonne plus de la même manière. Ou là on se dit, effectivement, il y a un risque juridique qui apparaît sur le fait de ne pas mettre en place l'accessibilité. La, sur les sites web publics. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a la réponse ben, Je vous l'ai dit non, on va attendre les modalités du, qui seront fixées par le décret, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous communiquer les informations pour que vous, vous puissiez vous faire votre propre jugement et vous dire où est-ce que je place mes mises en accessibilité dans mon planning qui, qui va venir. De là, je vous propose que maintenant, on laisse le volet juridique de côté et puis on va rentrer un petit peu plus dans le concret pour voir comment est-ce qu'on fait en pratique. Je vous propose qu'on pose quelques mots de définition, euh, de vocabulaire, pardon, qu'il qu est important d'avoir au moins entendu une fois dans sa vie. L'accessibilité, d'où ça vient C'est pas quelque chose qui vient de nulle part, euh, qui est posé par le législateur. En fait, le, le, le, le législateur ne fait que reprendre des normes qui existent déjà. Et cette norme, c'est ce qu'on appelle WCAG, qu'on prononce WCAG, pour Web Content Accessibility Guidelines. Euh, cette fameuse norme, c'est une norme internationale, c'est la même pour toute la planète, pour tous les pays. Le résultat du travail de cette norme, c'est plein de personnes, des experts, des privés, des, monde, des gens du, du service public, des associations de par le monde qui se sont réunis dans le but de dire l'accessibilité, ça commence ici et ça se termine là. Voilà, voilà d'où ça vient. Et ça, c'est édicté par un consortium qui s'appelle le W3C. Le W3C, c'est le consortium qui édicte toutes les normes sur l'Internet. En France, vous entendrez parler du RG2A. Le RG2A, c'est simple, c'est ni plus ni moins que la même chose que WCAG, mais écrite en français, pour résumer, et avec quelques éléments de méthodologie qui vont nous aider. On va poser dès maintenant une, une idée, et ce n'est pas tous les jours, Alors, on va, on va le dire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la France n'est pas en retard d'un point de vue des outils méthodologiques pour mettre en, en œuvre l'accessibilité, voire même elle est en avance. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une réunion à Bruxelles, euh, à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister, où il y a différents pays européens qui se disent « on a tous notre manière d'appliquer ces fameuses WECAG et la France a le RG2A, qu'en est-il Est-ce qu'on est bien Est-ce qu'on n'est pas bien ?» Bon, mais clairement, ce qui ressort, c'est que le RG2A est un document d'une excellente facture, d'excellente qualité. Donc, on a un super document que nos collègues européens nous envient. Donc, ce n'est pas tous les jours que la France est en avance, disons-le. Maintenant, je vous propose de parler de démarche. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre en œuvre l'accessibilité La première chose qu'on va poser, c'est que le législateur nous parle de trois ans. Les collectivités disposent de trois ans pour mettre en œuvre l'accessibilité. Pour être précis, bon, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail en disant, c'est pas, elles ont trois ans, donc dans euh, deux ans et 360 jours, je vais me dire, ah, il me reste cinq jours pour faire ma mise en accessibilité. Non, ça ne va pas marcher. L'idée, c'est de dire que, les collectivités et les services publics euh, doivent mettre en œuvre un plan pluriannuel qui au maximum fera trois ans. Si vous faites votre mise en accessibilité en un an, c'est super. Et là, le point important, ça va être de raisonner en termes d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on va s'améliorer progressivement. Il ne s'agit pas de dire que je vais passer du 0 à 1, de dire que je ne suis pas accessible à je suis accessible. L'accessibilité, quand on rentre dans le détail, en fait, c'est 300 points à vérifier. Donc, on ne se doute pas qu'on va passer de 0 à 300 instantanément. Donc ce qui compte, ça va être d'y aller pas à pas, petit à petit. Et ce qui va intéresser le législateur, et dans les choses qui semblent se dessiner dans les bruts couloirs qu'on entend, c'est que les fameuses modalités du, du décret, ce qu'elles vont faire, c'est regarder quelle est la progression qui a été suivie par la collectivité. L'idée, ça va être de dire, est-ce que la collectivité n'a rien fait ou est-ce qu'elle a déjà fait des efforts pour avancer, pour progresser, pour s'y mettre, pour faire en sorte que ça avance. Donc on, on arrive sur cette notion d'amélioration continue. Et de là, la proposition euh, que je vais formuler, mais que tous les professionnels du secteur formulent, c'est celle-ci. C'est la notion du « facile d'abord ». On l'a dit, on progresse petit à petit, et donc le but, ça va être de commencer par régler tous les problèmes qui sont faciles à régler. Il y a des choses qui sont évidentes où n'importe quel développeur web qui est un, un brin sensibilisé va dire Ah oui, non, mais ça, c'est énorme, ça. Oui, évidemment, ça, ça peut se corriger très vite et très facilement et ça coûte bah, deux minutes à corriger. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de régler tous ces, tous ces problèmes faciles et puis après, on va rentrer dans les problématiques plus complexes. Et donc, cette notion de facile d'abord, c'est vraiment un élément clé dans la démarche de mise en œuvre de l'accessibilité. De là, je vous propose qu'on passe sur la dernière partie de cette présentation, sur le fait euh, de connaître, découvrir des, des ressources libres pour l'accessibilité. On l'a dit, commençons par des choses faciles. On a vu les couleurs tout à l'heure. Bah, je vous propose un, un premier outil qui s'appelle Contrast Finder, qui est lui-même un logiciel libre que vous pouvez télécharger, mais qui, en fait, on va le voir dans un instant, est une, aussi une appli web. Vous pouvez aller sur contrast-finder.org. Et le principe ça va être de répondre aux problématiques de contraste. Là, on est sur une copie d'écran, on est sur l'application. Pour, pour des questions de place, j'ai enlevé la, la barre d'adresse. Là, par exemple, ce qu'on demande, on veut écrire sur euh, cette couleur qui est une espèce de vert, sur un fond qui est une espèce de gris foncé. Et là, on a une formule mathématique. Bon, là, c'est carré qui nous dit ça passe, ça passe pas. En l'occurrence, ce que nous dit la formule, c'est qu'elle nous dit ça, ça passe pas. L'intérêt d'un outil comme Contrast Finder, c'est que d'une part, ça va vous vérifier que la formule elle est bonne ou pas bonne. Mais ça, des outils qui font ça sur le web, il y en a des millions. Mais par contre, la chose que seul Contrast Finder fait, c'est le fait de vous proposer des couleurs. Parce qu'on vous dit, celles-là, elles ne sont pas bonnes. Très bien. Mais celles-ci et celles-ci, elles vont être bonnes. Et elles vont valider la formule. Ça va nous rendre un OK. Et c'est tout l'intérêt d'un outil comme Contrast Finder, c'est de calculer pour vous des, euh, des couleurs qui vont être assez proches de celles que vous cherchez. Et donc là, on est sur un cas tout bête. On, vous vous souvenez de notre méthodologie du facile d'abord ben On prend notre couleur, pipette, euh, couleur d'avant-plan, pipette, couleur d'arrière-plan copier-coller là-dedans, et ok, on regarde. Pour l'anecdote, et pour les, les, les techniciens de la salle, on voit que là on a 8 résultats, et qu'il y en a 8 673 000 qui ont été testés. Amusant. Je passe sur les détails que vous pouvez copier-coller, vos couleurs dans différents formats, au format mais au format XA, au format couleur nommé, bref, il y a tout ce qu'il faut pour que l'ergonomie soit rendue facile, sexy et sympa. Ah. Maintenant on rentre dans un cran au-dessus, on va parler des tests automatiques. Donc là, on a vu un test et là, on va en prendre plusieurs. Là, on va proposer un logiciel libre qui s'appelle Ascatasun. Son site, c'est ascatasun.org. On va faire 30 secondes d'historique pour savoir d'où vient ce logiciel. En fait, c'est un logiciel qui n'est pas tout neuf. En 2007, déjà, il existait. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Il s'appelait Valaccess à l'époque. À un moment, il s'est appelé Tanaguru du temps d'une société OpenS Et aujourd'hui, disons depuis 2014, il s'appelle Ascatasun. Pour l'anecdote, vous allez dire, pourquoi tant de changements Eh bien, parce que ça, c'est la vie des boîtes et puis c'est la vie des projets aussi. Euh, Entre-temps, il y a une société qui a, qui a été créée, euh, j'en étais le dirigeant. Et, euh, et puis par la suite, la société bah, a fermé, c'est aussi la, la vie des boîtes. La marque Tanaguru a été perdue. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le logiciel s'appelle Askatasun. Askatasun avec Sajiras, on va voir un peu combien elle mesure, quelles sont ses caractéristiques, pour dire trois mots sur le, sur le logiciel. La première des idées, c'est l'aspect fiabilité. Quand il s'agit de faire des tests automatiques en accessibilité, il est crucial que l'outil que vous allez utiliser ne dise pas de bêtises, c'est-à-dire qu'il vous dise pas juste alors que c'est faux, qu'il vous dise pas faux alors que c'est juste. Donc il faut être très très carré. Dans, le, dans les résultats qui vont être fournis. C'est ce que, ce que cherche à viser Ascatasun. Et c'est ce que, pour l'anecdote, le gouvernement, les services du premier ministre anglais ont fait une étude des différents outils qui existent, libre ou pas libre d'ailleurs, et Ascatasun sort premier de cette, euh, de cette étude. <rire> on va dire ça aux développeurs. Mais. Deuxième point, l'automatisation. Ça, c'est un des points importants. L'idée, c'est que si on fait des tests automatiques, eh ben, on va chercher à en faire un maximum. Donc, on, on va chercher à, à gagner un maximum de temps faire gagner un maximum de temps aux équipes techniques et là clairement les développeurs travaillent beaucoup sur le fait de dire tout ce que je peux automatiser je vais faire en sorte de l'automatiser et puis tant qu'à automatiser on se dit bah, si j'ai automatisé sur une page je vais aussi automatiser sur plein de pages et donc Ascatasun a aussi son propre crawler pour parcourir votre site si votre site il fait 3000 pages ou il fait 30 000 pages bah Ascatasun est capable de fonctionner dessus et enfin dernier point et non des moindres on sort un petit peu de la technique c'est l'aspect éthique du logiciel, dans le sens où Aska se veut un logiciel libre, un véritable logiciel libre, où il n'y a pas de fonctionnalités qui sont cachées, il n'y a pas de dépôt de code source qui sont masqués ou qui pourraient être vendus par ailleurs. Euh, toute la documentation est là. Bref, c'est transparent de A à Z. Une copie d'écran, bref, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois qu'il me reste une minute trente. Mais en gros, vous voyez, ça vous fait des graphiques, ça vous donne tout le détail que je n'ai pas mis ici. Bref, ce que disent les gens, c'est que c'est très... Euh, pratique et ça cause tout de suite tant aux développeurs qu'aux chefs de projet. Quelques liens que vous retrouverez dans, le, dans les slides, quelques chiffres où en gros c'est téléchargé beaucoup, il y a beaucoup de documentation. Pour les adhérents à Dulact, sachez que vous avez droit au service Ascatasun qui vous est offert gratuitement. Donc vous pouvez, euh, en, demand, en nous envoyer un petit mail, on vous crée votre compte, vous pouvez jouer avec votre Ascatasun, vous n'avez pas besoin d'installer, vous avez les liens pour venir euh, euh, jouer sur le forum par exemple. Et enfin, dernière ressource, on a parlé des outils. Et là, si on se souvient du facile d'abord, on a commencé par les couleurs avec Contrast Finder. Après, on est sur les tests automatiques. Et puis l'étape suivante, bah, ça va être de se dire, bah, il va falloir que je me forme un petit peu. Et comment est-ce qu'on fait pour se former Là, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence des ressources qu'on appelle les, les notices accès web. C'est comme ça qu'on qu en parle. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que toutes ces notices se trouvent elles-mêmes sous l'essence libre. À ma connaissance, ce sont les seuls supports de formation en accessibilité qu'il existe sous l'essence libre. Euh, et je le dis d'autant plus facilement que je n'ai absolument pas participé à ce projet. Euh, je trouve que c'est des gens que je connais, mais ce travail-là est reconnu euh, comme étant de grande qualité. Et là, vous voyez ça, c'est une copie d'écran du site. Vous voyez que vous avez en fait quatre étapes qui, si on les lit bien, je vous, je vous, je vous épargne la lecture, reprennent en fait nos fameux trois acteurs qu'on avait identifiés tout à l'heure, à savoir les graphistes ici, la conception graphique, les gens qui sont les informaticiens, là et là, je ne rentre pas dans le détail, et enfin les rédacteurs qui sont là. L'intérêt de ces notices, c'est qu'elles vont vous donner des éléments méthodologiques pour vous former, vous, globalement, à l'accessibilité dans sa globalité, ou alors pour former les gens par métier, selon que je sois graphiste, selon que je sois journaliste, ou selon que je sois informaticien. Et ça, c'est d'une grande valeur, et tout ça, je le rappelle, est sous licence libre. Pour terminer, ce qu'on va retenir, bah, trois points simples. Commencer par des choses faciles. Faites un test euh, sur Contrast Finder, euh, évaluez vos couleurs, regardez si ça passe, si ça passe pas, et puis si ça passe pas, vous aurez des propositions. Faites un coup de Askata euh, avec euh, passez votre site dedans, vous allez voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous donnez ça, euh, vous mettez ça dans les mains de quelqu'un qui est un petit peu technique, et va il va se dire facile à corriger, facile à corriger, facile à corriger. Et puis après, formez-vous, utilisez les, les notices accès de web. Et à 10 secondes près, je suis dans le timing.